Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 84. Psaume, chapitre 84. Nous lisons la parole du Seigneur. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées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 Que tu sais, là, de ton sang, oh, oh sang pour nous dans nos détresses, le recours tout puissant, oh, que les montagnes s'abraissent, que les cieux disparaissent Nous inventer promesses Certaines en tout temps Que ton nom soit béni notre Père Qu'il soit encore exalté encore ce soir Pour ta fidélité au notre Dieu Tu demeures fidèle à ce que toi Tu as eu à pouvoir déclarer Père. Tu demeures fidèle à tes principes, mon mon Père Saint. Tu demeures fidèle à ta parole à toi, mon Père. Nous te remercions vraiment pour cela, oh notre Dieu. C'est pour ça, notre foi est vraiment ancrée dans ta parole à toi. Là, nous sommes sûrs et certains, mon bien aimé Père, oh Dieu, que, oh Dieu, le monde pourra vaciller, mais ta parole à toi ne vacillera jamais. Elle demeure ferme, mon bien aimé Père divin. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir cette foi inébranlable, Père, s'accrochant davantage à toi, s'attendant à tes promesses à toi, mon bien aimé Père, parce que ce que tu as promis, tu l'accomplis certainement. Nous te disons merci, Père pour la grâce d'être encore de retour en ces lieux où tu as permis que nous puissions encore y être encore ce soir. Béni sois-tu pour ce que tu as fait pour nous dimanche, Père. Nous te rendons gloire et honneur encore, mon béni, de Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui nous a vraiment bénis et fortifié encore davantage, mon roi. Nous sommes heureux de voir combien ta main était tellement si puissante, mon roi. Béni sois-tu encore pour chaque frère, pour chaque sœur, Voilà l'amour qui est déployé par tes servants, tes invités, mon bénévole Père en travaillant en œuvrant pour ta gloire à toi, mon bénévole Père Saint. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Ce soir encore, nous sommes rassemblés en ces lieux parce que nous reconnaissons le bonheur que nous avons, Seigneur, en nous retrouvant dans ta maison à toi, Père. C'est vrai, comme, oh Dieu, psalmiste l'a dit encore ce soir, un jour dans ta paradis, mon bénévole Père Saint. Parce que là où tu es, c'est là que nous trouvons le bonheur, Père Saint. Nous désirons tant être dans ta maison à toi tous les jours, Père, et apprendre encore d'abord mon roi et être encore davantage zélé père d'ubissant cette année nous voulons t'offrir encore plus sois béni encore mon roi et sois glorifié père dieu pour le pardon de nos péchés mon béni père Missan. la grâce de marcher encore avec toi en ce temps mon béni père dieu que nos cœurs soient purifiés devant toi mon béni père dieu et sanctifiés aussi père Missan, l'âme l'esprit la conscience le subconscient la mémoire aussi bénévole -mé, père dieu parce que nous voulons vraiment te servir comme tu le veux merci encore pour chaque antique qui a été chanté père dieu pour ton peuple encore rassemblé à différents endroits encore ce soir tu es tu es les dieux béni mon béni, Père nous te remercions et nous glorifions encore ton Seigneur, Père. Merci pour tout ce que tu as fait encore pour nous. Tu es béni, béni, parce que tu es vraiment le Dieu qui nous éclaire encore davantage. Merci encore pour la grâce de marcher avec toi. Car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous donne aussi ce que votre cœur désire. C'est merveilleux de pouvoir vous revoir encore ce soir et toujours aussi. Hein? Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est ce que le psalamistes pouvait dire, « Comptez les bienfaits de l'Éternel. » Chaque jour qui, qui passe, nous ne pouvons que remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a vraiment accordé de pouvoir vraiment être le peuple qui le connaît auquel il s'est fait aussi connaître. Il est Dieu et ses décisions sont toujours souveraines. Nous le remercions pour ce qu'il fait. Nous le remercions très sincèrement pour l'autorité de pouvoir disposer des choses comme il le veut. Le Seigneur notre Dieu est plus sage que les sages, car il n'y a aucun qui soit sage effectivement <rire> devant lui, parce que personne ne peut conseiller Dieu. Il n'y a ni sagesse ni conseil en face de l'Éternel. C'est là que nous reconnaissons qu'il est vraiment l'autorité suprême. Et comme Job pouvait le dire, quand Dieu a donné, il a aussi repris que son saint sang soit béni. Ces hommes qui ont connu les Seigneurs les ont glorifiés de tout leur cœur dans toutes les circonstances, malgré les moments les plus difficiles. Je remercie Dieu parce qu'il est vraiment bon. Et euh, j'ai eu à pouvoir voir notre sœur Alice dans mon bureau tout à l'heure. Vous savez que le Seigneur a repris son papa Oui, son père est, est parti hier dans la soirée. J'ai eu donc euh, l'appel téléphonique d'abord notre sœur Angela, que Dieu la bénisse richement. Vous savez, parfois, quand on regarde certaines sœurs, on ne se rend pas compte aussi des qualités qu'elles ont. Oui, Angela, notre sœur, que le Seigneur te bénisse. C'est vrai, elle ne parle pas beaucoup, elle a aussi des défauts, mais aussi, elle a aussi des qualités. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Elle, elle se tracasse aussi pour les autres si... Elle... Avec ce qu'elle peut, elle peut aussi... Et, vous savez, quand la sœur Angela vous reçoit, elle vous reçoit de tout son cœur. Et c'est elle qui m'a informé aussi que notre sœur Alice était vraiment dans une tristesse profonde. Et c'est comme ça que j'ai appelé notre sœur et qui m'a fait part qu'effectivement, que son papa est donc parti. Elle était donc seule à la maison. Ben, Voyez-vous, le cœur était tellement aussi attristé. J'étais vraiment profondément attristé et pensé que dans cette circonstance elle était seule et là je pensais pouvoir partir pour aller la, la chercher, la prendre effectivement parce que dans cette circonstance effectivement on ne souhaiterait pas que quelqu'un soit seul quand on perd et surtout hein, un membre de famille comme un père ou une mère c'est un des moments le plus douloureux car ces circonstances, effectivement elle est seule à la maison, personne avec elle et notre sœur Angela s'était déjà proposée en disant Je voudrais quand même qu'elle vienne chez moi aujourd'hui parce qu'elle est triste, effectivement, de, de pouvoir savoir que dans ces circonstances, elle est seule. Elle s'était déjà préparée pour cela. Pour ça, j'ai dit que Dieu te bénisse. Et alors, je parlais avec notre sœur Alice et elle m'a confirmé, effectivement, cela aussi, que son papa est parti. Donc, la tristesse et la douleur étaient profondes. Et puis bon, elle a vraiment besoin de nous, notre soeur, parce que c'est un moment très difficile pour elle, parce qu'elle passe aussi des examens. Elle doit absolument étudier pour pouvoir arriver à pouvoir passer son année. Et cette situation qui tombe ainsi, c'est tout à fait difficile. Nous allons prier pour elle, pour que vraiment que les seigneurs la soutiennent, et, elle a besoin de vous, de tout un chacun de nous, effectivement, aussi, et de la consolation dont nous pouvons lui apporter. Parce que, comme je l'ai dit, euh, du côté de la famille, elle est seule à la maison, mais elle n'est pas seule, parce qu'elle a ses frères et sœurs, c'est vous en l'occurrence, sur qui elle compte aussi. Et ce qui est touchant encore pour moi, pour notre sœur, c'est que, vous savez, quand on perd quelqu'un, on est tellement dans une profonde tristesse, en plus, en l'occurrence, son papa, et qui est dans la condition que vous, vous savez, effectivement, et étant seul, ayant reçu la nouvelle aussi hier, pour venir dans l'assemblée, ce n'est pas facile. Vous savez vous-même que quand quelqu'un perd quelqu'un, ces jours-là, il reste à la maison, il ne dort pas terre, père, effectivement. Mais j'étais vraiment touché et étonné de voir qu'on me dit que euh, Sœur Alice, elle est là-bas à la réception. J'ai dit, Seigneur, j'ai demandé qu'on la fasse rentrer. Et je l'ai vu, j'ai dit, mon Dieu, il faut vraiment aimer Dieu. Ayant mm. perdu son propre père et venir aussi à, à l'assemblée, Et je la regardais et puis elle, je disais qu'elle allait être vraiment très triste, qu'on allait la voir même abattu, et puis bon, être là avec une profonde tristesse. Mais c'est là qu'on voit la nature des enfants de Dieu. On peut parler beaucoup en disant nous sommes des enfants, je suis une fille de Dieu, je suis sûr mais c'est dans les preuves et vient de perdre son père, alors c'était compréhensif de pouvoir l'avoir abattu, et puis dans sait si c'est normal, parce que la personne est tout à fait, mais, mais là je la vois, elle rentre dans mon bureau, elle s'assied. Et vous savez sa nature, comment elle est Toujours aussi, je viens là avec... Elle n'a pas perdu cette juvénité, en fait. Elle, elle me dit, les décisions du Seigneur sont souveraines. Je remercie Dieu, je reconnais ce que Dieu a eu à pouvoir faire s'il si a décidé de pouvoir le reprendre et que son nom soit béni. Je la regardais, j'ai dit, jeune fille, j'ai je la regardais, j'ai dit, Seigneur. Et j'ai dit, euh, oui, il dit... Euh, Dieu est souverain. Et... Mais vous savez, quand on parle comme ça, parfois on peut parler seulement souverain de la bouche, mais là-dedans, là, là, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu l'as répété Mais on sentait qu'elle avait du respect, la reconnaissance à l'endroit de ses dieux, effectivement. Et alors, nous étions donc assis avec elle, et pendant qu'elle parlait comme ça, pour me dire, voilà, euh, j ai, j ai, je suis quand même triste parce que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir lui parler. Et il est parti ainsi comme cela. Et puis je la regarde, et je lui dis, j'ai dit, le Seigneur t'aime beaucoup ma grand, et le Seigneur vraiment a manifesté son amour à ton endroit. Il est bon notre Dieu pour toi. Et puis elle me regardait, je j'ai dit, Dieu t'aime et il t'a montré son amour. Pour quelle raison je lui dis? Et ça. Ce n'était même plus dans sa mémoire, dans sa conscience, dans son subconscient. J'ai dit, tu te souviens qu'un jour tu es venu, tu étais assise là. J'ai dit, je vais te rappeler encore. Avant que ton père soit dans cette condition-là, tu étais venu, tu étais assise là, tu me posais la question de ne pas savoir que mais voilà, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, effectivement, j'ai eu à pouvoir... On voit que mon père était dans un état difficile et que mon père avait besoin. Et je voyais comme si mon père s'en allait. Mm -hmm. Et alors elle demanda qu'on puisse prier pour, pour son papa. Et alors, à ce moment-là, quand elle m'a parlé ainsi, dans son cœur, elle avait ce désir effectivement de prier. Et puis elle me dit, mais comme je vis mon père dans le rêve, dans cet état, comme si ça allait comme ça allait sans Dieu, il dit, je vais prier le Seigneur pour qu'il accorde la grâce à mon papa vraiment qu'il puisse arriver à pouvoir croire avant qu'il puisse partir. J'ai dit, longtemps avant la situation, donc le Seigneur t'avait déjà prévenu. T'avais déjà montré les choses alors que ton papa était vivant. Avec son père, les contacts n'étaient pas assez faciles. C'était difficile, je crois que ça ne passait pas tellement très bien. Il est parti donc, on a prié, il est parti. Et elle a continué à pouvoir prier. Et dans sa prière, elle disait, Seigneur, que tu puisses te toucher aussi les cœurs de mon Père, que mon Père puisse te connaître, effectivement, que les relations puissent arriver à pouvoir s'améliorer, que je m'entende avec mon Père pour pouvoir quand même avoir l'occasion de parler avec mon Père. Et elle a persévéré dans la prière, elle ne se souvenait plus. J'ai dit, regarde. Quelques temps après, c'est ton Papa qui t'a appelé qui t'a dit « Ma fille, il dit, elle, il dit, son papa lui avait montré autant d'amour. »« Et ils se sont aimés avec son père, mais encore beaucoup plus fort. »« Et ils ont bien parlé. »« où C'est vrai ou pas, ma sœur ?»« Ils ont bien parlé avec son père. »« Il a pu exprimer ce qu'il avait dans son cœur. »« Les relations étaient donc établies. »« Donc Dieu, notre Seigneur, tu dis, il a entendu ta prière. »« Il t'a donné ton papa. »« Il a montré qu'il te l'a donné parce que les relations s'étaient donc rétablies. »« Et ton papa a parlé avec toi. »« Et les choses ont été aussi établies que son cœur. » a été aussi touché, changé aussi. Donc, tu n'as pas, parce que tu as dit que je n'ai pas parlé avec mon père, non, tu n'as pas, pas pu parler avec ton père, mais tu as parlé déjà avec ton père. Donc Dieu t'avait donné cela, c'est pour ça qu'elle me dit, ah, oh, gloire à Dieu, tu es bon. Il dit, maintenant, je me souviens de tout, c'est exact. J'ai dit, mais c'est ce que le Seigneur voulait te faire comprendre, maintenant. Elle me dit, mais c'est pour ça que, d'abord, elle me dit, mais j'ai un, un problème, je dis, mais, je n'ai même pas senti qu'il allait se passer quelque chose que mon père allait partir. Le, le, au mois de décembre, je ne sentis rien. Tout était bien. Et puis le premier, c'était le premier, le 31 C'était le 31 ou le, enfin, le 31 vers le premier dit, j'ai senti une grande joie dans mon cœur, je n'avais pas une tristesse. Parce que si mon papa allait mourir, effectivement, j'allais quand même sentir un peu tristesse dans le cœur. Qu'est-ce qui allait se passer J'ai dit, mais c'est normal. Parce que le Seigneur t'avait déjà répondu à ta prière. Et c'est maintenant, sachant que maintenant, son temps est venu. Il t'a mis dans cette joie, effectivement, pour que tu ne puisses pas dans la tristesse, puisqu'il a accompli ce que tu avais demandé. Donc, ton papa, Dieu, te l'avait déjà donné. Et c'est pour ça que vous la voyez aussi, effectivement, comme ça. Elle se souvient, parce que c'est... Non, parce que quand il est venu... C'est ce qu'elle vous dit toujours, que quand vous venez dans mon bureau, lorsque vous parlez, effectivement, vous ne réalisez pas en certain moment quand quelque chose se passe où le Seigneur s'étient et maintenant le Seigneur vous parle pour vous rappeler parfois des choses que vous n'avez même pas pu. Bien parce que c'est lui qui console le cœur et c'est lui qui l'a consolé, ce n'est pas moi. Et c'est cela qu'effectivement que nous allons prier pour que Dieu la console, lui qui l'a consolé, qu'il puisse encore la fortifier davantage parce qu'il lui a prouvé aussi qu'il était son Dieu et qu'il lui a donné aussi ce que son cœur désirait aussi, à savoir aussi son Père avec lequel ils ont eu à pouvoir avoir des moments dans la présence de La grâce de Dieu de pouvoir également aussi échanger comme cela. Quand nous prions Dieu, Dieu nous écoute. Notre Père, nous voulons te dire encore merci. Pour notre sœur Alice, c'est vrai, cette sœur, elle, elle t'aime beaucoup, mon bébé, mes Patibissons. On peut le voir. Et aussi, aussi aujourd'hui encore, Petit Bisson ayant perdu son papa, il est, il est venu, mon bébé, mes Patibissons. C'est vraiment un grand témoignage, mon Père. Seigneur, elle n'est pas quelqu'un qui a montré qu'il était abattu, Père, mais c'est parce que tu l'as consolé. Tu lui as remontré effectivement ce que toi tu as fait pour elle, mon bénémoine Père Tibissant. Elle s'en est souvenue exactement, mon bénémoine Père Tibissant, des choses que tu as accomplies pour elle, pour son papa, pour lesquelles il avait prié, mon bénémoine Père Tibissant, que tu l'avais déjà montré d'avance, mon bénémoine oh Père, au Dieu. Aujourd'hui, personne Saint, elle peut te glorifier parce qu'elle sait que toi, tu n'as pas, tu l'as pas laissé seule, mon bénémoine Père Tibissant, mais tu as exaucé ses prières, mon roi, et qu'elle est consolée de savoir que toi, toi son Dieu, tu as pris son aussi son papa mon Père Saint. Louange et honneur à toi mon bébé mon Père Saint. Nous prions aussi pour euh, le membre de la famille aussi qui sont attristés aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses vraiment le consoler, parce que tu as consolé ta servante, mon Père Saint, qu'il soit aussi fortifié, mon roi. Et tu vois la période des examens aussi, mon béné Père personne. Nous prions pour elle. Oui, que tu puisses vraiment l'aider, Père Saint-Dieu, oh, afin en que fait, euh, elle puisse arriver à pouvoir oh, étudier la matière. Seigneur, ce n'est pas un moment facile, mon roi. C'est une personne, c'est ta fille, mon roi. Père de quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais combien tu es tellement si bon mon roi? Combien tu l'as consolé, mon de met Père de Elle a réalisé qu'elle a un Dieu qui est vraiment merveilleux, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui entend, un Dieu qui exauce, un Dieu qui soutient aussi, un Dieu qui console Père de Dans le moment tristes, de Mère Père de tu es venu la consoler aussi, Père. Que sois donc béni et fortifié, Père, car nous t'avons tous ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, nos bien-aimés, et qu'il vous bénisse aussi. Et nous... Disons à notre Dieu que tu sois béni, tes décisions sont souveraines et nous nous inclinons mais avec beaucoup de reconnaissance car nous savons que tout ce que tu fais pour nous est toujours bien, même si c'est douloureux mais c'est toujours aussi bien. Dans les livres des Thessaloniciens, je pense que c'est cela, nous pouvons lire une écriture ici dans ces livres-là, voilà c'est. Ce 1 Thessaloniciens au, au chapitre, chapitre 5. Nous lisons donc à partir du verset, euh, verset 1. Il nous dit, pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive.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 De lire encore ta parole encore ce soir, mon béni de personne, en réalisant le bonheur que nous avons, personne, de pouvoir marcher avec toi, d'être enseigné par toi, d'être instruit par toi d'être conduit par toi, d'être pouvoir aussi avoir des cœurs changés, et transformés par toi, mon mais Père Tibissant, d'être sanctifié et purifié. C'est vrai, mon Père. Nous t'aimons pour ce que tu fais comme œuvre dans chacun de nos Pères, dans mes soeurs, dans mes jeunes sœurs, dans mes jeunes frères Père Tibissant, dans mes frères et sœurs qui sont ici Père Tibissant, ceux qui sont aussi en connexion, qui marchent aussi avec nous, Père Tibissant, pour ce que tu fais en cet endroit. Nous te remercions, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié de tout notre cœur. Au nom de Jésus Christ. Amen. Au pouvez vous asseoir. C'est une déclaration profonde, effectivement, que cet homme de Dieu adresse réellement à ce peuple qui est le peuple de Dieu, auquel il a eu à pouvoir aussi exprimer d'une manière telle que les choses soient claires et comprises aussi par ce peuple, effectivement, afin qu'il réalise aussi l'amour du Seigneur, notre Dieu, à leur endroit. Si nous remarquons, effectivement, c'est que l'Écriture nous dit ici. Dans le, je pense que euh, chapitre dans premier chapitre de, de, de, de, de Effectivement, je pense que euh, au chapitre au chapitre 2 même, enfin chapitre 2, verset 1, il nous parle de cela. Alors il nous dit pendant exemple, ici jus jusqu'à quelques, quelques quelques quelques portions aussi Il dit, il dit euh, vous savez vous-même frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la faute. Mais puisque Dieu nous a jugé donc digne de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alors, verset ici il dit...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 avoir le cœur ouvert pour entendre la parole, puisque quand l'apôtre Paul prêchait l'évangile, effectivement, il pouvait voir effectivement aussi l'action la, la, la, de cette parole, effectivement, dans le cœur de ceux-là qui la recevaient. Et cela lui montrait effectivement qui étaient donc ceux-là qui euh, étaient réellement aussi des fils et des filles de Dieu par la manière dont la parole était reçue et aussi la manière dont la parole aussi agissait aussi à nous. C'est pour ça qu'il il était tellement touché dans son cœur et poussé par le Saint-Esprit à pouvoir maintenant donner la parole profonde à ce peuple-là. Parce que quand on donne la parole à quelqu'un, on parle à une personne, même d'une manière naturelle, effectivement, quand vous voyez que la personne n'est pas très intéressée, par ce que vous dites ou par ce que vous faites, vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin. Parce que cette personne, pourquoi j'irai beaucoup plus loin puisqu'il n'est même pas intéressé Donc, quand la personne est très intéressée, vous sentez que dans ce que vous parlez avec lui, effectivement, vous voyez son attention tellement assidue, vous vous avez les désirs de pouvoir maintenant lui donner beaucoup plus, effectivement. C'est comme ça aussi avec les choses qui concernent Dieu, avec le Saint-Esprit aussi. Parce que quand le Saint-Esprit sent que vous êtes tellement fermé, il ne pourra pas donner. Il peut commencer, et puis on se dit, bon, ce n'est pas nécessaire. Il s'arrête, effectivement, parce que votre attitude, votre façon, effectivement, c'est pour ça qu'on parle, effectivement, de l'atmosphère. Quand l'atmosphère n'est pas bonne, eh bien, Dieu ne peut pas sentir aussi dans la mesure de pouvoir, il va pouvoir donner davantage. Il faut qu'on invite, c'est comme quand nous voyons dans les scènes d'Écriture, il ne, ne s'impose jamais, il ne s'oblige jamais, mais il est toujours là, il dit, mais non, mais je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui veut ouvrir, effectivement, j'entrerai. S'il m'invite, effectivement, j'entrerai. Mais s'il ne m'invite pas. Bon, quand Simon l'a invité, effectivement, ben, Simon ne l'a pas lavé les pieds. Est-ce que vous comprenez Il n'a pas obligé de dire, ben, Simon, comment tu. Mais viens me laver les pieds ou envoie les hommes laver les pieds. Non, non, non. Il, il, est, il est resté là. <rire> il disait absolument, il restait simplement là. Vous connaissez la suite, effectivement, comment les seigneurs... Donc là, il s'est senti effectivement aussi poussé à pouvoir aussi entrer dans les choses qui concernent les seigneurs, parce que ce peuple-là était le peuple de Dieu et qu'il avait besoin de pouvoir avoir les choses qui étaient nécessaires pour son avancement davantage. Prenons aussi l'exemple, on revient ici rapidement, l'exemple de cet homme ici, Job. Vous connaissez Job, effectivement, comment Job aimait Dieu, comment il s'accrochait, effectivement, aux choses de Dieu. Mais ces dieux, ici, avaient le désir profond de ce que Job puisse connaître les choses profondes, qui sont attachées, effectivement, à son salut, afin que, davantage encore sur la terre, il puisse réellement aussi aimer encore plus Dieu et les servir avec une ferme détermination, encore plus qu'auparavant. C'est ça ce que Dieu fait aussi avec nous, effectivement. Il ne nous a pas laissés seuls. Vous vous souvenez, effectivement, quand il a posé la question effectivement à Pierre, aux autres, effectivement, il m a dit, mais qui dit-vous donc que je suis moi les fils de l'homme vous, vous connaissez, non Donc, ils se sont commencés à pouvoir se poser la question, les uns disent ça, ça et ça. Et puis Pierre qui répond... Et lui lui dit, tu es heureux, Simon, fils de car ce ne sont pas la chair et les saints qui t'ont révélé cela. Donc, effectivement, que le, le Seigneur, notre Dieu, a une façon de pouvoir enseigner et ramener son peuple dans la profondeur des choses, effectivement, quand les gens sont aussi disposés. Et bien voilà qu'effectivement, que par l'épreuve qu'il a pu passer, effectivement, sa façon de pouvoir enseigner, c'est toujours sa sagesse. Il, il fait ce qu'il veut. Il enseigne comme il veut. Il instruit quelqu'un comme il veut. Et sa façon de pouvoir faire effectivement aussi avec ceux qu'il aime. Il dit, mais moi je réponds, dit tous ceux que je reconnais comme fils. Donc je repense qu'ils sont mis effectivement. Donc il a une manière à lui de pouvoir faire. C'est comme ça que pour Job, il a trouvé ce moyen-là. Si vous remarquez très bien, il est Dieu vraiment. Je, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que nous devons davantage chaque jour le connaître. Et c'est lui, regardez très bien, je, je, on répond un peu vite Job et puis on revient à 4. C'est lui d'ailleurs, regardez comment ce que les choses se sont passées dans les scènes d'écriture, nous prenons Job au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Donc Job c'est après donc Esther. Donc vous connaissez Esther, non Dans l'Ancien Testament, donc avec Esther, tout ça, on s'en Donc, je lis donc Job au chapitre 1, on nous dit. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui a donc sept fils et trois filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 à l'aise et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus... C'est comment c'est qui chez vous considéré considérable de tous les hommes, de tous les fils de l'Orient. Non, si c'est vrai, donc parce, que, parce que ma version, elle, parce que je, je, je m'arrête là, parce que je sais que c'est pas la même version que vous. C'est pour ça que j'ai dit, chez vous, c'est comment. Donc, c'est non, c'est non, c'est correct. Il dit, donc, il est, ici, c'est plus éminent de tous les fils de l'Orient. Alors, ses fils allaient les uns chez les autres, et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était donc passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, le fils de Dieu, vers un jour, se présenter devant l'Éternel et Satan s'y glissa aussi et vint aussi au milieu d'eux. Verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu Et Satan répondit à l'Éternel, De parcourir la terre et de m'y promener. Bon, vous savez, Dieu pouvait s'arrêter là. Oui, oui, oui, il pouvait s'arrêter là. Il dit, tu t'es promené sur la terre. Ok, bon, je vois effectivement ce que tu vas, tu vas faire tu parcours, effectivement, tu es pour créer des choses. Bon, il s'occupe d'autres choses, il regarde d'autres choses. Mais là, non. Remarquez très bien. Dieu ne s'est pas arrêté là. En fait, il s'est adressé à qui Parce qu'il pouvait s'adresser à un ange d'avoir comme Gabriel, je comprenais. Gabriel va sur la terre, il pouvait lui dire, mais il reste continuellement à Satan. Il lui dit quelque chose, il le sait ce qu'il fait. Il dit, as-tu, il est très bien, il dit, mais as-tu remarqué mon serviteur Job Et puis il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intégré droit craignant Dieu et c'est détournant du mal. Donc s'il a parlé comme ça, il savait effectivement ce qu'il voulait. Ah oui, oui, oui, cela ça, ça, ça a réveillé quelque chose dans Satan. Donc Dieu a voulu que Job passe par l'épreuve. L'épreuve de Job était la volonté de Dieu. Parce que si Dieu n'avait pas parlé ainsi, Satan n'allait même pas regarder Job. Ah mais c'est vrai, mon frère, ma soeur. Ça ne même pas s'occuper des choses, effectivement. Mais Dieu a voulu que Satan, sonne et se tourne vers cet homme-là. Il dit As-tu remarqué mon serviteur, Job Ça dit tout. Et comme Satan est toujours jaloux envers ceux que Dieu s'est choisi, vous voyez pourquoi Jérusalem, vous avez les dômes du rocher, toutes ces choses-là. Mais pourquoi on n'a pas été mettre les dômes du rocher au Caire Vous pouvez me faire les Dôme du Rocher au okay, ou, ou la, la, la, la mosquée d'Alaxa. Vous pouvez la construire, effectivement, peut-être euh, peut, peut à un autre endroit, je ne sais pas moi, dans une autre ville, peut-être à côté, là-bas, effectivement, bon, chez les Syriens, par exemple. Mosquée d'Alaxa, Dôme du Rocher, euh, chez les Syriens, et tout ça. Vous pouvez les poser là-bas. Mais pourquoi on est allé, vous n'avez pas remarqué, pourquoi on est allé poser le Dôme du Rocher là, à cet endroit la mosquée de ça aussi, à cet endroit-là. Et où c'est, où c'est Quand même, à Jérusalem. Pourquoi Parce que Dieu a dit, j'ai choisi Jérusalem. Amen. Dieu a fait le choix-là, quand il a dit, j'ai choisi, ah oui. Alors, là où Dieu a choisi, eh ben c'est la guerre. Si Dieu ne t'avait pas choisi, tu vivrais ta vie normalement sur cette terre, et tu ferais ce que tu as envie de pouvoir faire. Satan ne peut même pas de toi, il sait que tu es dans le lot sans problème. Mais du moment que Dieu a dit, celui-là ou celle-ci, je l'ai choisi, il est à moi, c'est la guerre qui commence. Bien sûr. S'il ne dit rien, il n'y a pas de problème. Mais quand il te parle, effectivement, à toi, les problèmes commencent. Si tu es un chrétien limitrophe, tu viens simplement à l'église, effectivement, tu fais ceci, il n'y a aucun problème. Satan ne va même pas se déranger de toi. Ah non, tu veux simplement dire, bon, eh, j'écoute, bon, ça va, j'y vais à la maison, et eh ben, bon, tu es toujours religieux, etc. Satan ne va pas s'occuper de toi. Mais du moment où toi t'es dis, Seigneur Jésus, ma vie doit s'accrocher à toi, je ne vis que pour toi, effectivement, je m'accrocherai à toi, alors là, c'est terminé. Les choses changent. Parce que le choix de Dieu. Donc, c'est comme cela qu'effectivement, qu'il savait que pour que Job comprenne les choses, c'est celui qui choisit les moyens pour arriver à pouvoir t'instruire. Toi, tu penses que oui, Seigneur, moi, je pense que ça doit être comme ceci, comme ceci. Ainsi. Non, non, non, non. Lui, il sait, avec ta nature, avec ton état, comment, quelle manière il peut utiliser pour te ramener vraiment dans la foi profonde. C'est pour ça il est souverain. Il a une sagesse incomparable la seule chose que nous pouvons simplement, comme nous l'avons entendu, c'est de se confier en lui. Heureux l'homme qui se confie en lui. Quand tu te confies dans l'éternel, tu es heureux. Que les épreuves viennent, tu es toujours heureux. Parce que c'est par ces moyens que le Seigneur inscrit effectivement sur le chemin Alors, voilà donc, effectivement, donc, là maintenant, on voit que le cœur de cet homme de Dieu c'était vraiment ouvert pour arriver à pouvoir maintenant parler au peuple de Dieu et lui montrer effectivement aussi les choses qui lui sont véritablement nécessaires et pour lesquelles aussi, hein, ils se sont donc accrochés à ce Seigneur. C'est pour ça qu'il dit d'abord effectivement que vous l'avez reçu, on a vu l'empressement quand la parole vous a été apportée, effectivement. vous avez trouvé de l'intérêt dans cette parole, vous l'avez reçu, non non pas comme la parole qui vient des hommes, effectivement, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu. Donc vous ne nous avez pas regardé comme dit, oui, mais regardez, ils sont des hommes, ils font aussi ça. Non, non, ils ont, ils ont entendu, ils ont compris, ils ont réalisé effectivement que c'était Dieu qui leur parlait et que ce qui était donné, effectivement, c'est la parole qui était nécessaire. C'est toujours ça, mon frère et ma Massa. Dieu ne peut pas nous parler pour rien. Chaque fois, même si on vient lundi, mardi, on vient par exemple le lundi matin, le lundi soir, le mardi matin, le mardi soir, Dieu nous parlera toujours. C'est 100% vrai. Si toi, tu es un fils de Dieu, tu viens le mardi matin, il va te parler. Le lundi matin, il va te parler. Le lundi soir, il va te parler. Le mardi matin, il va te parler. Le mardi soir, il va te parler. Jusqu'au dimanche. Donc tous les jours, quand tu viens à la maison du Seigneur, le Seigneur doit te parler. Amen. Et d'ailleurs, tu le vois toi-même, mon frère et ma soeur. Chaque jour que tu marches, Amen. le Seigneur te parle. Amen. Parce que l'Écriture dit quoi Que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont. Voilà. Donc, Dieu ne te conduit pas seulement un jour, à une heure seulement, mais tous les jours. C'est la manière d'agir Parce que s'il si ne te conduit pas, où vas-tu aller donc, vous et moi, nous avons dit que Seigneur, conduis-nous tous les jours dans mes décisions, dans ma façon de faire. Seigneur, que tu sois donc l'auteur qui me conduit, qui me Parce que si toi, tu n'es pas comme ça, tu as beaucoup de problèmes pour marcher avec Dieu. C'est pour ça que chaque jour, chaque instant, chaque moment, notre pensée, notre prière, notre subconscient, bien, même notre intérieur, l'esprit exprime les choses par des soupirs inexprimable, effectivement. Alors, là, effectivement, il dit, bon, puisque cela est l'intérêt, effectivement, alors, il était donc poussé davantage à pouvoir leur parler pour leur montrer, effectivement, ce que Dieu a eu comme plan à pouvoir faire, effectivement, et surtout aussi ce que Dieu, le but qu'il cherchait à, à ce que la parole qui leur était apportée puisse avoir des faits, mais pour le conduire où C'est comme ça qu'il arrive ici. Nous l'avons lu, effectivement, dit mais pour ce qui concerne les temps, vous n'avez pas besoin que vous avez qui Vous comprenez cela non? Parce qu'il dit, mais parce que vous savez vous-même, ça veut dire que ces personnes-là ont eu à pouvoir réellement aussi être très, très attentives Et quand on leur parlait, prêchait vraiment la parole de Dieu, ils n'étaient pas en train de pouvoir scruter autre part, mais ils écoutaient. Et que chaque fois, aujourd'hui, on a la prédication, j'ai écouté, j'ai reçu. Demain, on a reçu encore. Ça s'embrique de plus en plus, effectivement. Mais il arrive que tu as écouté aujourd'hui, tu as entendu, puis tu es sorti, tu as oublié. Et puis, tu viens le jeudi quand on prêche la Vous ne voyez pas la relation Or, chaque chose qui nous est donc apportée, ça s'emboîte les unes dans les autres, pour que l'image, effectivement, puisse se faire. C'est comme un puzzle. On met les morceaux, est-ce que vous suivez Amen. Et puis, on emboîte ceci, et puis on emboîte ceci, effectivement, pour que l'image principale soit donc donnée. Alors, c'est comme cela que, il a dit, mais vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Pour quelle raison Il est très bien dit, mais pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, parce que, dit, parce que frère, qu'on vous en écrive, dit, ben, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un volant dans la nuit. Il, il leur a dit, effectivement, dit, mais, car vous savez bien vous-même. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à pouvoir exprimer les choses comme il s'est exprimé ici au chapitre 5, le verset 1 et le verset 2. Regardez bien. Il a parlé de quelque chose qui est aussi important, et tant pour vous que pour moi aussi, surtout aussi pour eux aussi, c'est quoi? Regardez, nous retournons au chapitre 4. Chapitre 4, le verset 13, a il nous dit, nous ne voulons pas, frères, s'adressant toujours à ce peuple, qui a eu à pouvoir entendre la parole, il dit, mais, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui, qui dorment, effectivement. Vous connaissez, non Parce que il y a une différence entre le croyant qui ont vraiment cru au Seigneur, et aussi entre le soi-disant croyant qui sont donc assimilés aux incrédules. Est-ce que vous comprenez Ok. Alors, ceux-là, effectivement, qui sont donc des incrédules, des soi-disant, puisque ils n'ont pas de croyants, ils n'ont pas donc la foi en Christ, eux, effectivement, ils vont goûter à la mort. Quand ils meurent, effectivement, ils sont morts. Et alors, quand on dit qu'ils sont morts, ils sont totalement séparés de Dieu. Toutes les messes qu'on peut faire, même les chants qu'on peut faire après, ça ne sert à rien, vous direz, mes frères. Vous voyez très bien, effectivement, que tous ces gens-là, même dans Matthieu, c'est peut-être qu'on lit souvent verset 21, il me dit, mais tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas rentrer. Le Seigneur ne va quand même pas changer son avis quand il va te voir de l'autre côté. Il dit, ah, je me suis dit, non, il a dit bien que même si tu m'appelles Seigneur, ça ne me touche pas, mais ce qui me touche, c'est ce qu'il y a au fin fond de ton cœur quand tu m'appelles Seigneur. C'est quand, qu quand même pas moi qui ai écrit cela. C'est quand même pas moi qui l'ai exprimé. C'est le Seigneur lui-même. Il dit, mais plusieurs me diront à ce jour-là. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom Parce qu'il est bon. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas fait des, des, des polices par ton nom Il dit, mais jamais, jamais, jamais, je ne vous ai jamais reconnu. Et puis qu'est-ce qu'il dit Mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas, moi je ne vous connais pas. Si le Seigneur dit que je ne vous ai jamais reconnu, et après il va changer la vie, ah, je me souviens de vous. Frère, on ne doit pas jouer avec Dieu. Quand il dit que je ne vous connais pas, j'étais vous de moi, ah, il ne va pas changer après. Ah, je me souviens maintenant, de toi ah, si, si. Non, mon frère, non, Dieu n'est pas comme ça. Bah, si C'est pour ça, que quand on lit les Saintes Écritures, on n'a pas interprété, mais on doit comprendre la pensée de Dieu. Alors, ce qui veut dire qu'effectivement, qu on doit être certain de la manière dont. Comme vous voyez, il dit mais vous avez reçu la parole de Dieu, non pas comme. Celle des hommes, de cette manière, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu que vous avez reçue, qui agit en vous, qui croyez, et si elle agit en vous, effectivement, qu'est-ce qu'elle va produire Qu'est-ce qu'elle produit, effectivement Elle doit produire, effectivement, la vie des Christ, dans l'intérieur de cela. La première des choses que la parole de Dieu va produire en toi, mon frère, et en moi, car nous l'avons reçue vraiment. C'est là qu'on voit le signe. Hein. Quand tu l'as reçu, vraiment, la première des choses qu'il va produire en toi, c'est vraiment un amour profond pour Dieu et sa parole. Ce n'est pas l'amour du prochain. Non. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que d'abord tu puisses aimer ton prochain, mais que d'abord tu puisses l'aimer lui. Parce que ton prochain, ce n'est pas celui qui t'a créé. Que Dieu te bénisse. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'il soit adoré. Il soit aimé par toi. C'est lui qui t'a créé. Après, quand tu aimes Dieu, que tu reconnais lui, tu vas aimer sa création quand même. Tu ne pas commencer par aimer la création pour dire, mais maintenant, bon. Non, non, non, non, non, non. non. D'abord, oui, la parole vient en toi pour te ramener où Mais à Dieu. Pas au frère ni à la soeur. C'est pour ça qu'il lui a posé la question qu'elle ne peut pas commettre le commandement. Prêtez attention, C'est important parce qu'on a parfois la théologie dans l'esprit, mais qui est le plus grand, le plus, le premier, le plus grand, le dit, mais écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est le seul. Il a toujours dit lui-même, il dit, moi ici, je suis un Dieu, vraiment, vraiment, vraiment, alors là, jalousie, je suis jaloux. Je ne vais avoir aucun Dieu à côté, ni près, ni, non, non. Alors, vous serait la troisième personne d'un Dieu. Il n'y a, a pas à dire, avant moi, il n'y a pas formé de Dieu. après moi, et près de moi, il n'y a même pas de Dieu. Donc, je suis le seul. Il dit, je suis le seul, l'éternel. Donc, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Sur ce point-là. Et puis moi, j'aime ceux qui m'aiment. Quand je les aime, même la millième génération, j'ai béni encore pour ceux qui m'aiment. Est-ce que vous comprenez Il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme. Parce qu'il aime être aimé, être adoré. Parce que c'est pour ça que nous comprenons, nous aussi, très bien. Quand l'Écriture dit une chose, il dit, mesdames, 1 Corinthiens 13, il dit, mais, quand te devais même tous mes biens, parce qu'on veut même dire, parce qu'il veut dire que l'amour de Dieu est en moi, je dois faire tout pour, pour le prochain d'abord. Frère, et tu oublies Dieu. Dans la maison de Dieu, tu n'es pas là. Tu ne pries pas Dieu, tu ne l'aimes pas, tu ne le sers même pas. Tu, mais, tu dis, mais je vais faire le bien pour ceci, je vais faire là comme ça, par les hommes. Mais tu ne peux pas aller au ciel à cause des hommes. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de. Ce n'est pas par les œuvres en fait qu'on ne puisse pas se glorifier. Mais Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir préparer les œuvres en fait que nous les pratiquions. Ça veut dire que si j'ai les saluts, il y a bien un travail. Je ne vais pas dormir comme ça, oh, alléluia, je vais aller au ciel. Non, non, non, non, Il y a bien des choses. Et le Seigneur, notre Dieu, il y a pouvoir aussi prévoir effectivement pour que nous, on que donc, c'est là que nous comprenons très important la scène des Écritures, qui est d'abord, d'abord, d'abord Dieu dit, mais parce que quand je donnerai tous mes biens pour le pauvre, même j'ai mon corps être livré pour être brûlé, en Corinthien 13, hein? rapidement, que Dieu te bénisse, en Corinthien 13, et il nous montre cela et d'abord, voilà, là, voilà, voilà, voilà. <coughs> 1 Corinthiens 13 quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne ou une cymbale qui rétentit. Quand j'aurai même le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même ici, j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter de montagne, si je n'ai pas la charité, L'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, que Dieu bénisse cet homme de Dieu, qu'il vous bénisse vraiment. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Parce qu'on voit les œuvres de charité dans le monde, effectivement. Ils, ils méprisent Dieu. Ils, ils parlent du mal de de Dieu, mais ils veulent faire du bien. Le caritas, on va faire ceci, bon, Je ne critique personne. Donc on va donner, on va faire les soupes de propilation, de plein On va donner. Vous pensez qu'avec tout ça, Dieu a dit, oh, il a aimé Jean Gabin, il a donné les vêtements à Jean Gabin, mais il n'a jamais cru en Dieu. Et tout ça, vous pensez que Dieu va tenir, ah, il est le bon Dieu, il est le bon Dieu, mais il est le bon Dieu, vous pensez que le bon Dieu, il est le bon tu t'occupes des choses qui sont secondaires sans s'occuper de la chose principale. La chose principale, c'est quoi? C'est quoi la chose principale, mon frère, ma soeur Mais c'est ce que vous tenez dans votre main. Vous savez pourquoi Dieu veille sur sa parole? Est-ce que vous savez pourquoi il veille? Après tant d'années de, de paroles, mon frère et sœur des prédications cela. vous savez pas pourquoi Dieu veille sur sa parole? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu veille sur sa parole? Amen, amen. Vous savez vraiment pourquoi Dieu veille sur sa parole? Amen. Vraiment, vous savez? Amen. Do you know that, my precious brother? You, brother, brother Hobie, do you know that? Because you are smiling, sitting there. Do you know the reason why God is watching over his word? Non, non, you vous just pouvez... Just a question. To draw your attention here. That's important for you. Yeah. So, C'est important que vous, comp vous puissiez comprendre pourquoi Dieu veille sur sa parole. Vous suivez Parce que, selon, si on nous dit au commencement était, la parole était... Et la parole était à ce ah, vous comprenez. Est-ce que vous comprenez, oui. frères et sœurs? En dehors de Dieu, il n'y a rien. Donc Dieu lui-même, il veille sur ce qu'il est lui-même. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous comprenez, frère? C'est savez que quand vous écoutez, prêtez attention parce que le Saint-Esprit vous fera comprendre les choses. Dieu ne peut pas veiller sur moi. Alléluia! Dieu veille sur Dieu! Mais maintenant, quand toi, tu reçois ce qui est de Dieu, tu deviens Dieu. Et Dieu veille sur Dieu. Alléluia. Oui, madame. Bien sûr, monsieur. Oui, bien sûr et certain, c'est cela. Nous devons être... C'est pour que nous puissions à réaliser la puissance que nous avons de réaliser aussi la nature que nous avons, effectivement. Oui, c'est comme ça que il a dit, tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée C'est-à-dire que sur cette terre, qui a plus rien. Il soit beaucoup plus important pour toi que Dieu. Que ton mari t'abandonne, qu'il s'en aille. Je n'ai pas entendu. Que ta femme t'abandonne, qu'il s'en aille. Que tes enfants t'abandonnent, qu'ils s'en aillent. Mais que Dieu ne m'abandonne jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que, frères et sœurs, un jour, tout le monde t'abandonnera. Vous savez, quand on parle de la fidélité, est-ce que vous savez, non? Il n'y a aucun homme il n'y a aucune femme sur cette terre qui soit fidèle. Vous pouvez même faire toute la géographie possible. Ce n'est pas vrai. Frère moi, je suis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui soit sur cette terre qui soit fidèle. Il y en a un. Amen. Un seul homme Amen. Un seul homme. Amen. Le seul. Amen, amen. En plus de là, son nom est. Amen. Ah. Amen. Non seulement son nom est fidèle, il est aussi la parole de C'est écrit dans Jean. Hein? C'est vrai, son nom est la parole de Dieu. Donc vous voyez qui est fidèle Si ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi, frère, dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de ce Jésus. Il régule tout, mon frère. C'est vraiment important que nous comprenions la grâce. et Parce que souvent, on sait pas moi, moi j'ai Non, non, frère, nous sommes tous faillibles, mais dans tous les domaines. Parce que si nous ne l'étions pas, bah, il ne serait pas venu. Pas, mais le problème c'est qu'on ne veut pas le connaître pour dire oh Moi je suis, moi, ne suis pas saint Moi, moi je ne suis pas saint une, Je vous l'ai toujours dit, dit C'est la vérité que je vous dis Moi si vous me connaissiez Je ne suis pas meilleur Mais il m'a ramassé Que le Seigneur soit béni C'est pour ça qu'il faut qu'on soit humble Qu'on puisse reconnaître C'est pour ça Moi je dit, je ne peux pas pointer du doigt à un frère même si je, je suis amené à, à un niveau. Mais je ne peux pas pointer du doigt à un frère. Parce que moi aussi, j'ai été ramassé dans saleté. Je ne suis pas comme le Seigneur qui a été conçu selon la parole de Dieu. D'abord par la conception de moi ici, dans de mauvaises conditions, mauvaises. Je suis venu vraiment dans les conditions les plus mauvaises. Alors comment moi je peux pointer du doigt quelqu'un Lui il pouvait. Il a même dit, mais qui me convaincra de pécher? Pour ça, on chante. Mmh. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il a déjà fait pour toi, c'est tellement merveilleux, vous savez, on n'est pas encore rentré dans ce lycée que nous lisons. C'est tellement merveilleux d'avoir un tel sauveur. Oui, un tel Dieu qui, qui transforme ta vie, qui, qui, qui témoigne devant tout le monde. Que cette fille que tu as vue, que tu traitais comme une chaîne, voilà ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cet homme que tu prenais comme n'importe quoi, c'est lui-là même pas, voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un fils de Dieu. C'est ce que Dieu a fait de toi. Comment ne peux-tu pas réaliser et croire que la parole de Dieu est puissante? Parce que quand tu te regardes toi-même, tu es un miracle. Mon frère, ma soeur, tu cherches des grands miracles. Mais toi-même, tu es un grand miracle. Parce que ceux qui te connaissaient hier, quand il te voit aujourd'hui, il dit « Non, Dieu est vivant. » Pourquoi Parce que cet homme-là, cette femme-là, devenu comme ça aujourd'hui, c'est que Dieu existe. Amen. Parce que tu es un miracle. Et ça vient de la parole de Dieu. Alors nous, nous sommes appelés à pouvoir d'abord aimer Dieu. de tout notre cœur, c'est le but de l'évangile. Pour nous ramener à Dieu lui-même, pour l'aimer, pour l'adorer. C'est pour ça que Dieu est vraiment contre l'idolâtrie, quand on arrive à pouvoir maintenant élever de ceci, de cela, et puis, dans, vous comprenez ce que je veux dire, mais Dieu, c'est pour ça que nos cœurs à nous doivent être détachés de toutes sortes de déismes, déismes, de ceci, et cela, pour que nous puissions simplement être à lui, en fait. Il ne veut pas des, des banâmes dans votre cœur. Il ne veut pas de Paul dans votre cœur. Il ne veut pas de l'effet dans votre cœur. Il ne veut personne d'autre que lui seul. Est-ce que vous comprenez Il est tellement jaloux qu'il vous veut à lui. Donc c'est pour ça que la principale objectif, effectivement, donc ce qui est important pour la pour Dieu, c'est d'abord l'amour de Dieu. Alors quand on a maintenant l'amour de ce Dieu, il t'environne effectivement, alors le véritable amour du prochain découle tout à fait naturellement. C'est pour ça que souvent nous nous accrochons à Pierre, ayant hein? purifié vos âmes en obéissant à la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même pour avoir un amour fraternel. Hein? Parce que sinon, il n'est pas sincère. Pour qu'il soit sincère, il faut qu'il soit d'abord qu la source qui a purifié ton âme. Alors, à ce moment-là, c'est qu'il y a des bons. Alors là, maintenant, il leur parle effectivement ici, pour leur montrer effectivement que c'est Dieu en qui vous a vécu. Voilà ce qu'il fait, effectivement. Il dans la profondeur, je suis Il dit, mais voilà que, il dit, verset « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont donc endormis, comme vous savez bien, afin que vous ne vous aviez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Toi, tu as l'espérance. » Et cette espérance-là demeurera pour toujours. « parce que tu sais, ton, parce que c'est là où ta foi toi, est ancrée. Ton espérance n'est pas dans un homme. Jésus-Christ est notre espérance. Ah, bien sûr, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas douter que je ne verrai pas la face de Dieu. Pour quelle raison Parce que quand l'homme mourait, c'est sûr et certain, il allait dans un lieu qui ne pouvait pas voir Dieu. Mais quand l'autre homme est venu, qu'on a appelé Jésus-Christ homme, il a vécu comme un homme sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il est mort comme un homme. Bien sûr que oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il est ressuscité. C'est pourquoi on dit qu'il est ressuscité pour notre justification. Est-ce que vous comprenez Donc c'est pour ça qu'il dit que si nous croyons. C'est quoi, c'est le verset qui vient plus loin 14. Car si nous croyons que Jésus est mort, parce qu'il faut croire cela. Et être certain que vraiment il est mort. Car si nous croyons que Jésus, parce qu'on peut dire, oh, mais vraiment, parce qu'on n'est pas très ma de nous, là, on croit vraiment qu'il est vraiment mort et qu'il est ressuscité. Non seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pas par la personne elle-même, non. Par Jésus, vous savez cela Et avec lui, ceux qui sont endormis. Moi, oui, évidemment, comme vous comprenez ça, mais messieurs c'est une expression endormie parce qu'en fait, les chrétiens ne meurent pas. Toujours par Jésus et avec lui. Est-ce que vous comprenez Par Jésus et avec lui. C'est pour ça que vous remarquez une chose qui est aussi importante, comment il exprime la chose, parce que c'est là que pour que nous puissions comprendre pourquoi dans chapitre 5, il a parlé comme il a parlé là. C'est pour ça que nous sommes revenus au chapitre 4. Vous comprenez parce que le chapitre 5, c'est en fait les 4 qui continuent. Est-ce que vous comprenez mm -hmm. Pour que nous comprenions pourquoi ces versets-là, il a exprimé des choses comme ceci. Parce qu'ici, il nous fait savoir, verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc si le Seigneur a exprimé sa parole, il veille et il ne pourra jamais, jamais ne pas accomplir ce. Ça, vous le savez. D'après la parole du Seigneur, il dit ceci. « Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont donc endormis. » Est-ce que vous voyez pourquoi je parle endormi Nous continuons. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra des cieux. Et les morts en Christ ressusciteront. Vous avez entendu? On n'a pas dit les morts ressusciteront premièrement. On a bien dit les morts en Christ. Les scènes écritures sont toujours claires. Ici, il a bien dit, effectivement, il a dit, mais. Et quand. Et, et, et, et, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont donc endormis. Et là, on fait comprendre que les morts en Christ, les morts en Christ, vous comprenez ce que cela veut dire. Le Seigneur Jésus, quand il, dans Luc 17, il parlait à ses disciples, je vérifie un peu le temps. Et il y a des personnes qui doivent partir loin, je pense, ce qui est. Euh, Peut-être que ceux qui vont partir très loin. Alors, on, on va. Regardez. Le Seigneur, dans Jean 17, Luc 17, il parle en disant il dit, il en sera de même comme autant de Noé. Vous vous souvenez comme au jour de l'autre aussi, il a parlé, et puis il dit, les deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux qui moudront ensemble, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et ceux qui seront dans les champs, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Et puis les disciples lui ont posé la question, mais où sera Seigneur Vous entendez cela c'est que quelque part, quand il parlait effectivement, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans les disciples. Parce que, dites-moi mon frère, humainement parlant, comment pouvez-vous faire une relation avec l'un sera pris, l'autre sera laissé Il a bien dit, deux seront dans un champ, deux seront dans un lit. Donc on entend que dans un lit, l'un a pris, l'autre est parti, il est resté, donc l'un est parti, l'autre est resté. Puis aussi, ils sont en train de travailler. Donc, on voit quand même que c'est... Il explique bien qu'ils travaille Donc, je n'ai pas les questions à pouvoir poser normalement, puisque c'est clair. Deux moudrons ensemble, et puis, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ils sont dans un, champ de travailler, l'un sera pris. Et puis, comment est venue la pensée de poser la question? Où sera Seigneur? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que il y a un psaume, je pense, qui dit que dans nos cœurs, il y a déjà des chemins tout tracés. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu est prêchée, que le Seigneur nous parle, le Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de tous ceux qui sont à lui pour qu'ils aient l'entendement spirituel n'ont pas mélangé avec l'entendement intellectuel. Parce que ce que vous ne réalisez pas est ceci. Quand le Seigneur vient qui nous parle, lorsque nous sommes dans la même dimension spirituelle, il nous transporte dans une autre dimension où nous nous retrouvons comme si nous étions à Jérusalem, comme si nous étions avec lui quelque part, effectivement. Donc nous, nous sommes, ça veut dire que notre esprit, notre subconscient, et transportés dans l'esprit de la parole de Dieu, nous sommes attentifs. Maintenant, à ce moment-là, pendant que nous écoutons, en fait, nous n'avons pas le raisonnement intellectuel, physique, humain, qui rentre dans la chose, effectivement, nous sommes dans une dimension spirituelle. Vous direz, mais frère Léonard, ce que tu nous racontes, quand même, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de problème. Mais Ephésiens, au chapitre 1, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Béni soit Dieu, le Père, qui nous a béni toutes sortes de bénédictions, où c'est ?» Mais pourtant vous êtes sur la terre. Pourtant vous êtes sur la terre assis avec moi. Et comment vous pouvez être béni dans les lieux célestes? Oui, que Dieu vous bénisse. Parce que quand vous écoutez parfois, vous ne faites pas attention, vous commencez à oui mais il nous raconte. Mais non, c'est la parole de Dieu. Vous devez faire attention. Parce que si vous ne prêtez pas ainsi attention, vous serez assis là, distrait, et vous ne pouvez pas arriver à pouvoir maintenant être C'est pour ça que quand tu leur parlais, ils écoutaient bien. Et alors, la question qui est venue, c'est parce qu'ils étaient dans le domaine spirituel. Ils ont compris qu'il y a quelque chose va se passer, mais pour tous ceux qui doivent partir, ils doivent quand même être dans un endroit. Ce n'est pas possible autrement. C'est pour ça qu'ils ont posé la question, mais où sera Seigneur? Dis-nous où ce sera le lieu. C'est pour ça qu'il a répondu. Je sais pas, c'était écrit comme ça, non? Il dit, mais où sera Seigneur? Est-ce que vous avez compris? Il a répondu, il là où se trouve le corps, C'est là où s'assembleront. Voilà. Donc vous voyez la question qui a été posée. C'est parce que naturellement parlant, on ne pouvait pas poser cette question-là, parce qu'on dit dans un champ, ils sont dans un champ. Mais ils ont dit, mais Seigneur, où sera-ce Ah oui, parce que dans les domaines spirituels, ils avaient saisi quelque chose. C'est comme ça que Dieu a dit, là où sera le corps, là s'assembleront. Voilà. Ça veut dire que. Il s'agit du corps de Christ, là où nous entrons par le baptême du. C'est ce qu'on appelle les lieux de rassemblement. C'est dans ce corps de Christ. Et comme nous savons que le corps de Christ, eh ben, c'est la parole de Dieu, parce que c'est son église, n'est-ce pas Et pour y rentrer dedans, il faut qu'on soit aussi la parole. C'est la vérité, quand même. Parce que si le corps est la parole, nous aussi nous devons, si nous ne faisons pas de ce corps, on doit être la parole. Pas la parole dans l'imagination, mais la parole véritablement manifestée dans la vie. C'est pour ça qu'on ne parle qu'il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que ma vie, ma vie à moi, n'est plus moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vie de la parole de Dieu qui respire. Humainement parlant, je ne vais pas, il va pouvoir permettre des actes effectivement qui peuvent être, parce que c'est dans un corps humain, mais à l'intérieur. L'homme spirituel là, il est sain. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que nous puissions pas imaginer comme nous sommes saints, effectivement. Bien, non non non nous le sommes déjà à l'intérieur. Personne parmi vous et moi ne veut aller dans une boîte de nuit pour voir savoir comment ça, va pouvoir boire. Il ne veut pas. Mais ça peut arriver sans le vouloir que tu puisses boire un verre de bière. Moi, je ne bois jamais. Je dis un exemple. Mais ce n'est pas parce que tu as bu un verre de bière sans chercher à chaque fois que tu as acheté les Casper. Parce que je tu vois tout acheter les bères Là, c'est autre chose pour dire ah, alléluia, Dieu, tu es bon. Non, là, ce n'est plus Dieu, c'est un démon. Donc, il faut prier pour ta délivrance. Mais ça peut arriver, peut-être quelques personnes qui. Je donne un exemple, je ne pas dire que bon, c'est un, un exemple, mais un peu grossier, mais que si un verre de bière passe par ta bouche et qu'il descend, ça ne veut pas dire que tu es perdu. Prenez-nous un exemple. Je donne un exemple pour que vous puissiez passer. Pour ne pas dire, ah, on rentre chez nous à la maison, on va prendre des petits calisberg. N'allez pas faire ça. Parce que là, ça montre si vous êtes perdu. Vous êtes dans un endroit. Vous êtes assis ici, il y a un verre d'eau et puis il y a un verre de bière là. La lumière s'éteint. Non, non je dit, la lumière s'éteint. C'est dans cet exemple-là que je donne, il faut que vous compreniez. La lumière s'éteint. Et, et vous avez soif. Ah, Gabriel, mon verre d'eau, ah, il était sur la terre. Ah, oh, tu avais soif dans la. C'est passé. Gabriel, c'était quoi La lumière revient. Tu as quoi La mousse dans le verre. C'est-à-dire que la boisson, la, la bière a déjà passé. Tu ne vas pas faire. Un... Non. Est-ce que vous comprenez Mais ce n'est pas que tu as, tu as dit, oh, éteignez la lumière parce que comme ça, moi moins. J'ai fait la gymnastique. Non, c'est arrivé par inadvertance. Le verre est passé, tu vas faire quoi Tu n'as tu pas de peine Tu sais, Seigneur, pardon, je n'ai pas cherché. Le Seigneur connaît. Et dès Il dit qu'il n'a pas cherché à, à faire en sorte que la lumière s'éteigne, l'ampoule, pour autre. Non, mais quand tu vois, c'est le casse -bère. Le Seigneur sait aussi. Donc, vous comprenez, en fait, effectivement. Donc, mais au-dedans, nous sommes fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez les choses donc nous sommes ce que Dieu veut. Évidemment, nous regardons effectivement que notre état d'esprit est effectivement aussi conditionné parce que en devenant ce que Dieu dit. Donc là, il nous fait comprendre ce qu'il a Alors, c'est seulement le mot en Christ. Vous n'avez pas remarqué très bien Il dit bien, nous ne dévancerons pas ceux qui sont. Parce que les mots en Christ... Premièrement, Mais ce pas vrai Donc, Alors, il dit après, et nous les vivants, Qu'est-ce qui va se passer Vous avez remarqué comment Dieu est toujours parfait hein Et ici, si, il, si il dit quelque chose de religion, peut Il dit, verset 17, il dit, ensuite, nous les vivants qui seront restés, Dieu ne peut pas t'oublier. Ah non, non, non, non, non, non, jamais, jamais, Dieu ne peut t'oublier. Et puis, j'ai un cantique qui chantait, jamais, hein? jamais je n'oublierai, hein? Donc, si toi déjà, tu peux ne pas oublier Dieu, jamais je n'oublierai ce que Dieu a fait pour moi, hein? jamais je n'oublierai les saluts qu'il m'a donnés. Jamais je n'oublierai la foi qu'il m'a accordée. Je l'aime, je l'aime, je l'aime de tout mon cœur. Eh oui, c'est vrai. Hein? Ah oui, parce que comment veux-tu que je ne l'aime pas pour ce qu'il a fait Je ne peux jamais oublier cela. Alors, je l'aime. Si toi, tu peux penser comme cela, à Confose, Dieu peut se souvenir de toi. Chaque chose que tu fais pour la gloire de Dieu, c'est inscrit. N'oubliez jamais, un jour, peut-être que vous vous souviendrez de ce que vous entendez ici. Même votre déplacement de chez vous à la maison, pour venir ici, ce n'est pas en vain. Dans un livre, cela est inscrit. Pour chaque déplacement, il y a une récompense que vous avez, c'est sûr et certain. C'est écrit dans un livre. Le livre de souvenirs, effectivement. Donc là, il nous dit, nous, les vivants, restés sur la terre. Il dit, ensuite, nous, les vivants qui sont restés, sont restés, nous serons tous ensemble. Vous avez remarqué quelque chose Regardez très bien, frère et soeur. Vous avez remarqué une chose Il dit, nous, les vivants qui serons restés sur la terre, nous serons comment Tous ensemble. On n'a pas dit que les morts en crise, quand ils sont ressuscités, ils sont montés. Et puis dans les airs, ils attendent effectivement pour voir. Non, monsieur. Non, non, non, non, non, non, non. non, Ils sortent donc ressuscités. Et puis tous ensemble, on va monter. Pour quelle raison tous ensemble Nous les vivons. Et ceux qui sont dormi. Pour quelles raisons tous ensemble Nous les vivons, on doit échanger, effectivement. Pour avoir la même nature, vous comprenez. Parce que le corps ne peut pas aller à moitié. Le corps est un corps tout entier. Il doit monter entier pour que la tête se pose sur le corps. C'est pour ça qu'on doit tous avoir le même esprit, la même foi, la même doctrine, le même enseignement. Bien sûr que oui. Les venons, nous allons prier.